C'est le tribunal Toute personne, si vous nous écoutez et que vous avez été ban, sachez qu'aujourd'hui, je vais peut-être vous laisser l'occasion de vous défendre. Oh là là là là, le tribunal est plein. On va regarder tout ça, d'accord Zach le facocher, t'es une honte à jouer petit pistolet. Oui, dans 20 minutes chez ta mère. Zach a banni ramasseur de gourde. J'étais énervé, il m'a saoulé. Est-ce que ramasseur de gourde est libérable, ça fait... Une semaine, ça fait dix jours, ça fait une dizaine de jours déjà. Il m'a traité de facochère quand même. <rire> il m'a traité de sanglier. <rire> il m'a dit que j'étais une honte. Il me demande si j'ai une Clio à vendre. Et il dit à quelqu'un dans 20 minutes chez ta mère. Le facochère dit non C'est un rejet pour ce monsieur. Une nouvelle demande, traitons-les. Lyon, vous êtes des fragiles. Perdre contre Saint-Etienne. Guignol, guignol, fragile, fragile. <rire> il est venu, il s'est dit, on va vous insulter vos mères. Hein. <rire> Après, franchement, rivalité football, on allait jouer Benfica. Et surtout, surtout, je tiens à le rappeler, on a carton Benfica à la maison 3. 1 hein. Et ouais, ma gueule T'as ouvert ta gueule dans mais on vous accartonne frérot Bon par contre ça fait un an et demi donc euh, vas-y Pas de mauvais sang footballistique Revenez monsieur Hunter95 de 180 tu peux baisser ta famille STP je suis vraiment désolé Zach Ça a mis baisser ta famille alors que je voulais mettre ta cam Je te promets c'est vrai je sais même pas comment ça a Ça a famille je suis trop désolé Oh le menteur <rire> Le mec veut me dire tu peux baiser ta famille et il dit mais non c'était pas la famille C'était pas la... C'était la cam C'était la cam mon gars <rire> Allez, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. il était... Ouais, vas-y, allez. Je, je... Allez, on te croit, on te croit. Et surtout, respecter le couvre-feu, respect du couvre-feu, Galban. Ah oui, bah oui. On parlait hier, bah encore de l'histoire, pareil, hein, l'histoire euh, du cousin qui s'est fait tuer. Et on parlait, ouais, bah du coup, euh, faites attention, prenez des nouvelles, tout ça. Et lui là, il dit ouais pour... Et moi je l'avais pris comme ça en mode Et pour pas vous faire tuer, respecter le couvre-feu <rire> Je l'avais pris comme ça et donc, du coup je lui ai banni sa mère Non c'est peut-être un peu dur pour le coup <rire> J'avoue j'ai envoyé un ban direct Lui ça va encore je trouve T'as le ban facile deux fois Ouais ouais j'ai le ban facile Bavure Ouais allez bavure, bavure, bavure On annule Il a pas été méchant c'était Je regarde ses autres messages J'espère y y'a un jeune qui baisse ta mère J'essaye de voir les autres messages histoire de me dire est-ce qu'il est méchant habituellement <rire> Je sais pas. Lis le premier message. À 16 ans, les meufs, elles gèrent les. Allez, c'est bon. Ou ouais. oh, Marcoch, Ou oh, Marcoche. Non, mais le touche. C'est un rejet. Le, le mec est taré. Rire, hein. <rire> Rimru le tug, 22h31. Poste à long message. Joël, c'est la plus belle. Zach Nani à la poubelle, c'est super. Enfin, il est trop beau aussi, Joël. Il est tout kawaii et tout. J'aimerais bien être son amoureuse, mais il doit pas avoir de sentiments pour moi. C'est vraiment un gros baka, mais je l'aime bien quand même. Allez, ça va, Vinatier, tout ça, ça dégage. <rire> Il faut se soigner, monsieur. <rire> Mais il est trop bizarre, lui, frère. C'est un gros à mais on est où, frère Allez, ça dégage. C'est un taspé qui parle. C'était de l'ironie. Son seul message dans le chat. Le mec est venu pour écrire ça, hein, littéralement. Moi, j'écris mon compte, monsieur, pour traiter de pétasse. Ça dégage. Le mec nous, nous, nous gratifie. Grégoire06200. Fuck, nul. Grosse erreur. Resident Slipper, Slipper, Slipper, Slipper, Slipper, Slipper, Slipper, Slipper, Slipper. Et il va falloir se dire qu'il s'est déjà pris un timeout pour carton jaune jaune jaune, jaune, jaune, jaune, jaune, John, John, John, John, John, John, John. Dans la même minute, <rire> malaise de ville juif Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et juste avant, oh là là là là, oh le spammer, oh le spammer de merde. Dans la même minute. Mais Téma, le malade mental dans la même minute. Retard, retard, Retard. le bouffon, bouffon, bouffon, FC bouffon, bouffon, bouffon. Et ça fait bim, bam, boum. Mais le mec est complètement taré, gros. Mais, mais ils sont malades, les types. C'est où marco, tu penses, monsieur. Rage. Bannir, parce que j'ai vais aussi dire que l'équipe adverse était meilleure. MDR, bravo pour la, la mentalité. Pour info, je reporte ton compte pour insulte envers tes viewers. 12-01, 18h43. J'étais pas content. J'étais pas content. J'étais avec je l'objectif et tout. Ah et lui il a dit plus fort. Enfin j'ai dit c'est bon dégage toi. <rire> Apparemment le report de ton compte n'a pas trop fonctionné. <rire> le report de, de, de mon compte n'a pas fonctionné. Je pense que à la manière d'un divorce tu ne reviendras pas et je ne te démanierai pas. <rire> On va être plus grand. J'étais pas content. Il ne l'était peut-être pas non plus. Je dirais que mon bannissement n'était pas mérité. C'était une bavure. Donc, nous allons accorder le débannissement pour cette personne. Par de la menace de report. Bon. Ça fume dans le coin Moi, je fume là. Qui smoke Qui picole Qui se tape <rire> Ce chat est rempli de détraqués mentaux, c'est.. Seigneur, regardez les messages. En plus, ça c'est vraiment. Quand dans la même minute, le mec spam 150 émotes, je déteste ça frère. Mais vous avez une schizophrénie les types. Z, et voilà. 22h10, banne les ZZ, et puis on remonte son historique de message. Z les mecs alors Ça fume un petit peu de moi, je fume là. Qui smoke, qui picole, qui se tape. Non, non mais. Non, mais c'est bon, c'est Il faut se soigner, monsieur. Vraiment, il faut se soigner. Ah <rire> là, là là là, obligation de soin pour ce monsieur. Hein. Allez, au revoir. <rire> au revoir, au revoir. Nani, t'es un gros porc, mais au fond, t'es le plus mignon. Frérot, excuse-moi, c'était pour rigoler. Maintenant, tu es un homme charitable. 26 juillet 2019, c'était il y a un an et demi, à 3h25 du matin. Le mec est venu à 3h25 du matin. Nani, t'es un gros porc mais t'es mignon. <rire> Qu'est-ce qu'on se marre Un an et demi, on peut dire que peine purgée. Peine purgée pour ce monsieur. Ça va, c'est ok. Ça vous va bien qu'on me traite de gros porc, Hein, hein, hein Ça vous fait rire. Hein hein, c'est que le gros porc, il est gros. hein, hein, hein, hein Les calories, hein, hein, hein. Ça vous fait rire. Ponte de bâtard. Nico, 35 700. Ah oui, bah lui, non, mais lui, il... C'est pareil, mais ça c'est les malades. Mais ça c'est les tarés. C'est toi le saumon MDR. Banne-moi SVP. Banne-moi SVP les modos. Banne SVP. <rire> Je voulais juste voir ce que ça faisait de se faire ban. J'avoue, je m'ennuie. Annulez pas le ban, je pars, bisous. Le mec fait une demande de déban pour dire « Gardez-moi ban ». Mais il y, y a des génies, en fait. Il <rire> y a des génies, frère. <rire> eh bah ben écoute, Zach est un grand prince, d'accord J'exauce ton souhait, monsieur. <rire> J'exauce ton souhait, on va le garder, débile. On va, on va, on va le garder. Euh, on va le garder banni. Hein. Ouais, je me faisais chier. Vous inquiétez pas, c'est bon. Maintenant que je suis banni, pas besoin de me débanne. Au deuxième étage, let's go, vas-y. Le live Pokémon a fait des dégâts. S'il y a moyen des c'est cool. Ouais, c'est bon lui, je le débanne. En gros, j'étais en live Pokémon et c'était au centre commercial dans Emerald. Et en fait, j'y étais déjà passé une fois. J'avais fait tout le shop, tout le centre commercial et il y avait pas les CT dedans. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit à mon chat alors que les mecs continuaient à me casser les couilles dans le shop. Mais si, c'est centre commercial. Mais si, mais si. J'ai dit, ok. Donc là, tout de suite, je retourne une deuxième fois au centre commercial. S'il n'y a pas les CT, tous ceux qui m'ont dit que c'était là-bas, je vous banne. Vous êtes d'accord ou pas Et le mec, il a dit, au deuxième étage, let's go, vas-y J'y suis allé. Aucune technique, mon frère. Il a pris la foudre. Et il a pris la foudre à 2h23 du matin. <rire> je tiens à le préciser. 2h23 hein. du matin. Il n'y a pas de souci. C'était les risques du live. Ça fait 3 semaines. Revenez, monsieur. <rire> Dites-vous qu'à des moments, sur mon live, il y a des moments de folie où... Euh où on va dire que le ban est facile, quoi. y a, y a voilà, euh, Fidel Castro, quoi. Attention, ça envoie du ban, hein. pas fait C'est pas grave. Non, tu l'es fait. J j attends, je suis en train de me faire victimiser, là. Oh, my, je vais bannir ton compte Twitch de mon chat. <rire> j'ai fait quoi Bah Parce que t'es en train de me hagar en live. Ah, j'ai cru que t'avais lu des trucs. jusqu'à un moment, je t'ai insulté. Tu m'as insulté Comment est-ce que je peux aller voir tes messages, attends <c 'est -t 'en> Si, si, si, si, si, si, attends, on va aller voir les. On va aller voir les messages de Maï là. Non, fais ça Si, si, si, comment est-ce que je peux faire Non, non. Si, si, si, si, la vie de ma mère. Je suis vie. Tu sais que t'es en train de me torturer là. Ah, c'est bon, c'est bon. Regardez. Mais elle est complètement malade. Moi, je peux pas dire ce qu'il dit. Je veux récupérer mes points de challenge. J'ai fait tapis, hop. Et là, regardez. Not like this, mes points. Elle vient, elle écrit coucou. Pourquoi il n'y a que sa grosse tête, là Le jeu, le jeu. Je me casse, salut, bonne journée. Oh Viens là, toi, tu parles mal. Attends. Poupou. Courage, machin. Comment... Ça c'est quand tu faisais de euh, foncer, t'es et t'étais tout nul. <rire> <rire> J'étais pas nul. Et tu foncé des sourcils comme ça C'était <rire> pendant les tours de Warzone Ah, uh, éclatax. <rire> <rire> Frérot, tu bannes pour rien. PTDR, t'es un gros susceptible. Ok, j'ai été ban sur un coup de tête pour rire. En plus, un coup de tête dégarni. <rire> Zach, je t'aime BG, mais moi, des coups, avec ton B23R dans le fiac, j'ai été sur un coup de tête pour rire, en plus un coup de tête des Allez, c'est bon, c'est un craque. Allez, allez, revenez, monsieur. <rire> non, quand les mecs sont drôles comme ça, je suis obligé. Nick, ta mère, gros fils de pute. Wesh, je rigole. On a bien rigolé, là. Hein <rire> on a bien rigolé, hein. <rire> ouais, on est mort de rire, hein vraiment, toute la salle. <rire> on est mort de rire, hein. <rire> ah, on est tous... Euh les larmes. Donc voilà, un tribunal très productif. Il y a eu à boire et à manger. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura le retour parmi vous de certains de vos congénères. Il y a certains dont on a pu appuyer le ban. Ça fait plaisir. Euh, je suis content. Voilà, voilà.